sur une, une double haie fruitière ici double parce que j'ai mis deux, deux, deux lignes de pommier sur un 106 donc du moyenne à forte vigueur quand même alors euh, ne reproduisez pas ça de but en blanc ici c'est une double haie espacée d'un mètre cinquante sur euh, entre les deux lignes donc j'ai une ligne qui passe vraiment d'un côté et une autre de l'autre. Une ligne d'arbres, Et les arbres eux-mêmes sont espacés de 3 mètres. Donc là par exemple, on voit là il y en a un. Un autre ici à 3 mètres, etc, etc. Alors, euh, ne le reproduisez pas pour, euh, pour de la fructification uniquement ou pour, la... ou pour chez vous, comme ça, euh, sans réfléchir. Ici, moi, c'est très serré. C'est très serré, pourquoi Parce que c'est une double haie, déjà, avec une gestion de la mise à fruit par Arcure. Et ensuite, avec beaucoup de taille euh, fruitière, une taille d'été. Donc, en fait, je limite la taille des arbres, tout le temps. Et leur deuxième utilité, c'est d'être des, des pieds-mères de variété. Ça veut dire que tous les ans, je taille des greffons dedans. Donc, Vous l'avez vu dans les toutes premières vidéos. La récolte des greffons de ces ar arbres-là intervient tous les ans. Donc euh, ces arbres sont moitié à produire du fruit et moitié étrognés pour faire des greffons. C'est pour ça qu'ils ont des formes bizarres. Ils ont été plantés en 2016. Ça veut dire qu'ils ont 6 ans de pouce ici. Donc ils sont vraiment pas gros. Certains ont correctement poussé. Mais pas énormément quand même. Pour la simple et bonne raison qu'on est sur du, du caillou, sur de l'ardoise. Ici, j'ai très très peu de sol. sol pardon, de sol. J'ai des sols aussi, mais j'ai très peu de sol, donc de terre. Et donc c'est pas grave puisque mon but, comme devrait être le but de tous les paysans, c'est de améliorer leur sol et le construire, l'agrader. J'ai appris ce week-end que grader. C'était un mot qui n'était même pas encore dans le dictionnaire, peut-être, qui était un mot de, utilisé en permaculture, qui est l'inverse de dégrader. Il n'est peut-être pas dans le dictionnaire parce que, parce que l'humanité n'a toujours pas compris qu'elle pouvait améliorer son, son environnement plutôt que, que de le dégrader. Dans tous les cas, euh, on peut la grader, on peut l'améliorer, on peut construire du sol. Vous savez, euh, maintenant que je suis un un amoureux du BRF. Quand je dis amoureux, je pèse mes mots. Pour moi, la base de, de la vie du sol, c'est le carbone. C'est pas que pour moi, hein, je l'ai appris. La base de la fertilité, mais les, la base de la vie, la base de, de toute base de vie du sol, c'est le carbone qui, qui le nourrit et qui nourrit tout le reste évidemment. Quand on dit le sol, le sol c'est un, c'est de la microphone et de la macrophone en même temps, c'est à la fois des insectes et, et des bactéries et... et tout ce qui gravite autour, dont les mycorhizes en sont un des grands éléments, les champignons mycorhiziens, les champignons tout court même. On a les limaces en surface, on a les vers de terre en profondeur, tout ça, ça construit du sol. Et donc pourquoi je vous parle de ça Parce que cette haie qui a été plantée il y a 6 ans euh, sur du caillou euh, devrait avoir du mal à pousser puisqu'elle est sur du caillou déjà. Elle devrait souffrir beaucoup de la, la sécheresse parce que c'est parce que un terrain en même temps très drainant. Et que malgré le fait que l'on soit en Bretagne, il ne pleut pas tant que ça. Ici, ce printemps est très sec, comme je pense partout en France. Ce qui peut être bien pour, pour certains, est moins moins, beaucoup moins pour d'autres, ce qui est mon cas. En tant que producteur, en tant que pépiniériste, les maraîchers c'est pareil, n'importe quel producteur vous le dira. Les plantes ont besoin d'eau, on aimerait éviter d'arroser tout le temps. Sauf qu'à un moment donné si on a envie de manger, bah, il va falloir faire des choix. Cette année risque d'être particulièrement difficile à vivre, surtout vers la fin d'année. Et, et donc c'est maintenant qu'on qu construit ses stocks, c'est maintenant qu'on qu prépare ses réserves. Qu'on commence à préparer ses réserves. Moi je vous encourage à planter tout le temps, planter, planter, des choses utiles des choses qui se mangent, des choses qui vont pouvoir vous chauffer, qui vont vous pouvoir vous vous abreuver d'une certaine manière. Cette haie, pour en revenir à elle, donc a été euh, aidée dans son développement par l'apport euh, annuel, tous les ans, tous les ans, de mulch carboné. Alors aujourd'hui, je fais pas mal de BRF, donc je peux lui mettre du BRF, mais pendant des années, je ne, je ne faisais pas de BRF. Je, je n'avais pas encore mis en place euh, cette ressource. Et donc je mettais des mulches, euh, beaucoup euh, issus de, de fumier de cheval, de, de nettoyage de box, d'écurie, de poney club. Et donc c'était des... du fumier de cheval très pailleux. Donc je malchais beaucoup avec de la paille, on peut dire, puisque c'était quasiment 80% de paille et le reste de, de crottin et, et peut-être un peu d'urine euh, intégrée dans, dans les pailles. Et donc j'y mettais des quantités euh, sur cette haie tous les ans, euh, énormes. Et le problème, c'est que, ben, on a fait ça également sur nos, nos zones potagères ou, ou d'autres zones de culture, on a élevé des campagnols. Alors, c'est pas parce qu'on met du mulch que ça élève des campagnols. C'est plus précisément parce qu'on met des mulches isolants que qu'on euh, crée un biotope accueillant pour les campagnols. Pas que les campagnols, mais essentiellement eux. Et les campagnols, sous la paille, donc sont isolés du froid, tant qu'elle n'est en, pas encore dégradée, hein, sont isolés du chaud, et sont isolés de leurs prédateurs naturels. Exemple, les chats, les renards, les rapaces, et donc ils peuvent proliférer. On sait que les terres... Euh, français sont globalement envahis de campagnols normal on a détruit tous les milieux donc fallait pas s'étonner malheureusement aujourd'hui ben, on en paye un peu les pots cassés on en paye les conséquences et donc euh, donc ça a été mon cas cette année euh, encore je tente euh, enfin je mets en place des, des, des, des moyens de sauver mes arbres donc ici, cette, euh, cette double haie de, de pommiers est également euh, plantée de beaucoup de petits fruits, des cassis, des groseilles, des casseilles. Il euh, y a beaucoup de consoude que j'ai mis entre les deux lignes, on en voit en fleurs avec les bourdons euh, qui butinent. Et donc dans la construction de ce biotope là, euh, je mets une fois par an du mulch, une bonne dose de mulch. Et bien évidemment les premières années dans dans mon inexpérimentation, non, dans mon inexpérience de, de l'ensemble des cultures paysannes euh, et cultures de la terre, je n'avais pas évidemment prévu. Euh, à ce point-là, un élevage de campagnol. Et donc, entre chaque mulch, bah, je laisse pousser en fait. Vous voyez ici, euh, les touffes de, de graminées, de toutes sortes. Et donc, en fait, ça fait un, un, deuxième, euh, un deuxième effet euh, mulch protecteur pour les campagnols, puisque même si le mulch carboné, pailleux, euh, est dégradé, et eh bien, euh, prend, prend le relais euh, prennent le relais les graminées, et les campagnols sont de retour euh, dans un milieu favorable pour leur développement. Donc là, si je regarde ce pommier, qui a quand même quelques années ben, même encore à son âge il se fait manger les racines, ronger les racines donc là on le voit hein, j'ai mis à jour la galerie et si euh, je fais le tour de tous les pommiers c'est pareil enfin, ils sont quasiment tous euh, comme ça grignotés donc l'idée ça va être d'essayer de les sauver et donc la première étape c'est de de désherber, de tout nettoyer. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai commencé déjà sur, euh, sur un quart de, de cette haie. Et je vais continuer. Après avoir désherbé, je vais... je vais faire en sorte de, de, de, de repérer les galeries que je peux casser. Et puis tout de suite après, je vais, je vais remulcher, mais cette fois-ci avec du BRF. Donc vous le connaissez maintenant. Mon précieux BRF. Et donc euh, bah, ce BRF en fait a l'avantage bah, de, de, de, de faire un mulch carboné déjà. De nourrir mon sol. Nourrir mes champignons du sol. Nourrir la vie du sol. Faire un mulch pour empêcher les... les les herbes sauvages, les adventices, de trop pousser. Elles vont quand même réussir à le faire. Et puis comme c'est pas isolant, ou beaucoup moins en tout cas que de la paille, le campagnol va moins se développer. Si je suis motivé, je passerai un coup de grelinette entre les deux lignes de pommier. Pour vraiment casser les galeries internes. Et puis, euh, il faut que je remette aussi quelques perchoirs à rapaces. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est de pour sauver les arbres, je vais les affranchir, je vais leur permettre de s'affranchir. Et donc en fait, si je regarde cet arbre, son point de greffe est là. Il a encore 10 cm où il n'a pas été mangé. Donc il a une base encore vivante, mais l'idée c'est que, comme le porte-greffe c'est du M106, ça bouture facilement, ça fait de la racine facilement. Donc je vais recouvrir tout ça jusqu'au point de greffe au minimum, et même plus en fait, de terre, plus de mulch. L'arbre il va pouvoir refaire des racines, et avec un peu de chance ça va lui permettre de... De compenser ce qu'il a perdu en dessous s'il fait des racines au dessus du porte greffe c'est pas grave c'est un arbre qui va se débrouiller sur ses propres racines qui va potentiellement devenir plus vigoureux mais comme c'est des arbres ici que je taille tous les ans je devrais pouvoir le gérer Bon, bah ça va être dur de faire beaucoup mieux, à part de lui mettre un coup d'arrosage pour l'aider, d'avoir une zone humide, favorisant la croissance racinaire. Donc là, j'attendrai que, que mes culs soient remplis pour le faire. Déjà là, ça va être autrement plus, plus agréable pour lui. Et puis, ben, malheureusement, si j'arrive pas à le sauver, ben j'en replanterai un. Dans tous les cas, j'ai sauvé la variété, je la multiplie déjà. Celui-ci, c'est une variété répandue en Bretagne, hein, c'est la reinette d'Armorique. Très tardif, on voit qu'il est à peine en fleurs. Alors que beaucoup des autres ont déjà fleuri. Et puis bah, je vais faire ça maintenant sur les sur les 16 autres arbres de ma, de ma haie ici, puisque j'en ai 16, sur les 15 autres, puisque j'en ai 16. Et bien évidemment sur tous les petits fruits aussi, puisque je suis quand même spécialiste en... En production de petits fruits, enfin d'arbustes à petits fruits. Donc tout tout cela, ce sont aussi des pieds-mères. Alors pour le moment, je touche du bois, mais euh, ils ne souffrent pas eux des attaques de campagnol. Mais euh, justement, pour éviter que ça arrive, euh, ben on va on va continuer de, je vais continuer de faire ça partout. Dans tous les cas, même si ce n'était pas pour les campagnols, je le ferais. Et c'est ce, je je, ce que je fais tous les ans, de toute façon. C'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup de BRF. Parce que ça, les arbres et les arbustes adorent. Je peux vous le montrer sur mon, mon petit parc ici de, de pieds-mères de petits fruits qui a été euh, mulché épais l'an dernier, avec du BRF. C'est quasiment 10 mètres cubes qui sont partis là sur une centaine de pieds. Ils ont eu euh, un bon 10 cm partout. J'ai encore du, du désherbage à faire dedans justement. Mais euh, en attendant ça pousse euh, comme pas possible. Et comme j'en ai laissé euh, en mode production de fruits, ben, j'ai également beaucoup beaucoup de fruits euh, en préparation. Les tiges ici sont remplies, remplies de fruits. Ce que j'ai taillé pousse vraiment très fort. On voit que la zone est, est pas mal envahie par les adventices, hein, encore des graminées beaucoup. Et pourtant ça a été euh, paillé par 10 cm de BRF l'an dernier. Je l'avais fait avec Martin, d'ailleurs. Et, euh... et le BRF a quasiment entièrement disparu. Entièrement mangé. Entièrement assimilé par mon sol. Et là, on dirait pas comme ça, mais... Mais en fait, c'est pareil que, que pour les arbres. Je suis sur du caillou, encore pire d'ailleurs, puisque là, je suis sur un, un affleurement rocheux. Et là... Euh... Là j'ai littéralement que 5 cm de terre à la base au départ et la seule terre qu'on a ramenée, qu'on a rapportée sur les lignes en fait c'est juste en creusant les allées creuser les allées pour remettre sur la ligne pour essayer de gagner un peu en hauteur. Donc là j'ai j'ai même plus la place pour les désherber d'ailleurs. Je sais même pas si j'aurai le temps d'y aller, mais euh, ça pousse fort, sans engrais, autre que du BRF. Je n'ai même pas fait d'arrosage l'an dernier, j'en ferai peut-être un peu cette année, au moins pour euh, garder les fruits. Alors euh, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. J'ai jamais dit que le BRF euh, empêcherait complètement les campagnols de venir. Hein. Mais par rapport à, à un mulch pailleux, la différence est quand même assez importante. Donc voilà, vous voyez, ça c'est une ligne euh, qui a déjà bien avancé de. Donc là, il y a trois pommiers. Donc je vais continuer. Je vais continuer à faire ça pour essayer de, de sauver ces arbres-là. C'est pas toujours... à facile à accepter, mais il faut pourtant accepter la perte en, en production. Quand on est producteur, que ce soit de fruits, de plants, on travaille avec la nature, on travaille avec euh, des aléas qui ne sont pas de notre fait, on travaille avec des perturbations climatiques, de prédation, des choses comme ça. Et donc on peut pas tout maîtriser, on peut limiter les casses, on peut limiter les perturbations. Mais on doit aussi accepter les pertes. La résilience, la, la construction de, de votre autonomie, que ce soit juste pour, pour la production de fruits dans votre jardin ou parce que vous êtes Producteurs de plants ou de fruits. Je vous ai fait une vidéo sur euh, comment calculer le nombre de, de pieds mères à avoir pour s'installer en pépinière. Bah, C'est ce qui vous permet justement de, bah, de faire face aux situations euh, non souhaitées. Je perds un arbre pot potentiellement Je perds un arbre potentiellement euh, qui a poussé pendant déjà 6 euh, ans. C'est embêtant. Sauf qu'en 6 ans, je l'ai déjà multiplié euh, peut-être 20 fois, 30 fois, juste pour moi. Ça veut dire qu'en réalité, euh, ma résilience, elle est, déjà, euh, elle est déjà faite. Je plante plus que ce que je perds. Les bonnes années où on perd rien et qu'on a planté quand même, ben on, on a beaucoup de production. Donc on n'est jamais perdant. On n'est jamais perdant à planter trop. Ou planter beaucoup en tout cas. On plante jamais trop. Et puis... Euh, L'autonomie d'un pépiniériste, euh, c'est euh, être capable d'avoir ses greffons aussi de différentes manières. C'est bien d'avoir des pieds-mères chez soi, mais, mais c'est bien d'avoir des copains, d'avoir un réseau de collègues pépiniéristes aussi, d'avoir des voisins, d'avoir euh, de la famille, chez qui on a, on a placé des arbres. Quelquefois... Euh, l'occasion d'un cadeau, d'offrir un arbre ou un arbuste, c'est aussi l'occasion de, de disposer d'un pied-mère futur, en cas de besoin.